Bonjour, jeune étudiant. À peine assis dans l'amphi, tu peines à contenir ta jeunesse fougueuse. Tu n'aimes pas te tourner les pouces dans ton canapé à fleurs. Tu as une question, ou besoin d'un coup de pouce Tu as frappé à la bonne porte. Connais-tu le pôle vie étudiante Le pôle vie étudiante, ce sont des étudiants relais info présents sur tous les campus rennais et aussi sur les internets. Ils connaissent tous les bons plans et les actus des services et partenaires de l'université, géo des campus ils et elles sont là pour t'accueillir et te guider en toutes circonstances. Je vois déjà les idées qui fourmillent dans ta tête, jeune étudiant. Tu te dis que tu organiserais volontiers un concert sur le campus, que tu as follement envie de partager ta passion pour le macramé ou que tu t'investirais bien dans un club pour faire des rencontres Ça tombe bien La vie associative est riche et variée à l'université. Musique, théâtre, solidarité, ciné-club, radio, labo-photo, environnement, Sport, culture scientifique et technique. Et si tu souhaites créer ta propre assaut ou obtenir quelques subsides pour ton projet, sache qu'à nouveau, le pôle vie étudiante est là pour t'apporter son soutien et de précieux conseils. Mais ce n'est pas tout. Le pôle vie étudiante est également présent aux côtés de celles et ceux d'entre vous confrontés à une situation de handicap. L'équipe organise les aménagements adaptés à chaque situation, qu'il s'agisse d'un handicap ou d'une incapacité temporaire. Et pour l'aider dans cette mission, le pôle vie étudiante recrute d'ailleurs toute l'année des preneurs de notes et secrétaires d'examen, à bon entendeur. Oui, tu l'as compris, le pôle vie étudiante est à ton service. Alors, jeune étudiant, qu'attends-tu J'aperçois un étudiant Relais Info qui se dandine derrière toi, prêt à t'aider et à t'informer. À bientôt, jeune étudiant.